Chanter avec une voix nasale, qu'est-ce qui se passe, euh, à quoi ça correspond On en parle tout de suite. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. Je partage toutes les semaines des tutos, des conseils, des astuces pour t'aider à mieux chanter. Alors surtout, abonne-toi à cette chaîne YouTube parce que tu vas recevoir de nombreux conseils et clique bien sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Ce qui nous permettra de pouvoir communiquer ensemble puisque je réalise souvent des directs sur cette chaîne YouTube et tu en sauras Informé à ce moment-là. Alors quand on chante avec une voix, une voix nasale, en fait euh, c'est un, un, une sonorité du coup qu'on qu va percevoir. et On va dire que les gens parlent, parlent du nez tout simplement. Ça va donner une voix un petit peu de, de, de canard, une voix un petit peu nasillarde. Et euh, on va voir en fait qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on a ce son-là. Tu sais que ce qui génère le son, ce sont tes cordes vocales. Elles sont ici euh, dans ta gorge. Ensuite, la vibration va se propager dans ce qu'on appelle le conduit vocal. Et quand elle va arriver ici, euh, eh bien, il va y avoir un petit aiguillage. Et là, le son a le choix de sortir soit par la bouche, euh, et donc là on aura un son oral, ou alors le son peut aussi sortir, euh, aller dans un autre tuyau qui, qui sont les, les fosses nasales et on va passer ici par le nez. Et donc, c'est une autre possibilité de sortie du son. C'est à ce moment-là qu'on va parler d'un son nasal. C'est si tu envoies tout le son euh, dans la partie euh, nasale, eh euh, c'est là que le, la résonance en fait, va, devenir, euh, va devenir nasale. Ça va donner, ça va donner ce, ce type de son. Alors, l'aiguillage, il est fait par qui Il est fait par le palais mou. Alors, on peut le sentir ensemble. Tu as euh, tu sais, au plafond de ta bouche le palais, donc c'est plutôt dur. Tu peux le sentir avec la pointe de ta langue, on va le faire ensemble. Voilà. et si tu vas un peu plus loin avec la pointe de ta langue, alors ne t'étouffe pas, mais tu vas sentir qu'il y a une zone qui est molle. Et En fait, cette zone molle, eh bien, ça va être un petit aiguillage comme ça qui va euh, se baisser ou bien remonter. Alors, si cet aiguillage remonte, eh bien, le son euh, va sortir par la bouche, mais si au contraire il descend, eh bien, ça va venir obstruer euh, la bouche avec la langue et Du coup, le son va passer par le nez. Voilà ce qui se passe en fait quand on chante avec de la nasalité. Alors, certaines personnes euh, veulent enlever complètement la nasalité euh, dans leur voix. D'autres aiment bien la garder. Ce qui est sûr, c'est que si on utilise beaucoup de nasalité, en fait on va perdre un petit peu en puissance. Donc, euh, si on chante sans micro, on aura moins de présence vocale. Maintenant, si on chante dans un micro, bah, ma foi, ça peut donner une coloration. D'ailleurs, les chanteuses et les chanteurs de jazz utilisent pas mal la nasalité pour justement euh, timbrer leur son un petit peu différemment des autres chanteurs. Alors par contre, si tu veux l'enlever complètement, il faut que tu saches qu'il y a des sonorités euh, qui nécessitent vraiment d'utiliser euh, le nez. Alors par exemple, sur les voyelles, ça va être les voyelles comme on, comme en, comme un, ces voyelles-là, tu as vraiment besoin du nez. D'ailleurs, on va faire un petit exemple. Si tu dis un A en te pinçant le nez, ça, ça doit marcher. A. OK. Maintenant, si tu fais A-ON en te pinçant le nez, A-ON. Voilà. Le ON, eh bien, ça va coincer. Pourquoi Parce que pour le ON, le son est envoyé dans le nez et si tu te pinces le nez, eh bien, il ne va pas sortir. C'est pareil pour EN, c'est pareil pour UN. Euh, et donc, toutes ces voyelles-là, euh, eh elles vont. Euh, T'emmener en fait le son dans le nez, ça c'est obligatoire, sinon tu ne pourras pas les prononcer. Maintenant, c'est pareil avec certaines consonnes. Je pense bah, par exemple au M ou au M, si je fais M et que je me pince le nez, bah, ça ne va pas marcher parce que le son n'arrive pas à sortir par le nez. Quand je dis le M, ma bouche est fermée, donc le son ne peut pas sortir par, euh, par la, la bouche et le son va sortir bah, par les narines, mais si je me le pince, ça ne va, va pas fonctionner. Donc tu vois bien qu'en fonction des mots que tu vas utiliser, ça va envoyer ton son par le nez. Maintenant, le but du jeu, c'est qu'il ne reste pas toujours. Parce que chez certaines personnes, en fait, euh, au début, on chante normal. Ensuite, à un moment, il arrive une consonne, une voyelle qui va nous envoyer le son en fait, naturellement dans le nez et ensuite le son va rester dans le nez. Et du coup, le reste de la phrase va sonner nasal Donc, c'est là où c'est intéressant du coup de travailler cette dextérité, de pouvoir euh, chanter soit euh, par le nez, soit par la bouche ou soit par les deux de manière à ce que tu ne sois pas euh, tributaire des consonnes et des voyelles que tu chantes dans ton texte. Donc, on a vraiment envie de pouvoir gérer son propre son, je choisis si j'utilise 20% de nez, 50% de nez ou pas du tout, et ça va me donner eh bien, un son caractéristique quand je chante. Alors, euh, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager à des amis s'ils si t'ont dit justement qu'ils avaient tendance euh, à chanter euh, par le nez ou si on leur a fait la remarque, ça leur donnera du coup l'explication de pourquoi et comment ils font ça. Maintenant, euh, des conseils comme ça, j'en partage moi tous les jours avec les membres de mon cercle privé. Alors, euh, ce sont des personnes qui font partie en fait de mon carnet d'adresses, des chanteuses, des chanteurs comme toi peut-être et à qui j'envoie tous les jours dans leur boîte mail privée euh, des conseils privilégiés. Alors si tu veux rejoindre ce cercle, c'est complètement gratuit. Tu as simplement à cliquer dans un lien qui est juste en dessous ici dans la description. Tu verras apparaître une fenêtre sur laquelle tu pourras renseigner simplement ton prénom. Comme ça je sais à qui j'écris ce qui est quand même plus sympa et une adresse mail. Ensuite, eh bien, dès demain, tu recevras mes premiers conseils privilégiés pour toi, pour améliorer ta voix et bien chanter. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de ta voix. Ciao